Nous allons maintenant aborder la question des particularités sensorielles. Dans votre livret d'accompagnement, ça va concerner les diapositives 37 à 49. Sachant que dans la nouvelle définition du DSM-5, ces particularités sont relativement prises en compte, ce qui n'était pas le, le cas jusqu'à maintenant. Euh, il faut savoir qu'un certain nombre de ces particularités sensorielles peuvent être à l'origine de l'explication de certains comportements problèmes ou comportements défis. Alors, quand on parle de particularité sensorielle, en fait, il y a deux modalités différentes. Soit on parle d'hypersensibilité, c'est à dire que la personne va avoir une réaction excessive par rapport à un stimuli. A l'inverse, on peut parler d'hyposensibilité quand il y a, euh, par rapport à ce même stimuli, il y aura peu ou pas de réaction de la personne. Donc hypersensibilité ou hyposensibilité. Et on va voir que les personnes avec des TSA peuvent présenter des hypersensibilités dans un domaine et des hyposensibilités dans un autre domaine. Donc là, nous allons lister une partie de ces particularités sensorielles. Une particularité fréquente dans le cadre des TSA, c'est les particularités auditives. Alors généralement, euh, on voit assez fréquemment des élèves qui vont être hypersensibles au bruit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, par rapport à un bruit qui peut peut-être nous nous paraître même minime, et eh bien, ça va être pour eux l'occasion d'une gêne très importante. Et fréquemment, d'ailleurs, ces élèves qui sont gênés, quand ils comprennent l'origine de leur gêne, peuvent se boucher les oreilles. Certains ne vont pas comprendre que c'est le bruit qui les met en difficulté et peuvent manifester ça avec un comportement inadapté. Donc à nous de faire le lien entre cette particularité sensorielle et le comportement inadapté de l'élève. A l'inverse, je vous disais, certains peuvent être hyposensibles. Alors là, du coup, c'est des enfants qui vont rechercher le bruit, hein, qui vont peut-être... Euh, aimer des environnements très bruyants, aller coller l'oreille sur quelque chose de très sonore, ou alors c'est des enfants, bah s'il n'y a pas de bruit, et eh bien du coup ils vont le provoquer ce bruit, vont le rechercher. Du coup c'est des enfants qui peuvent se mettre à chantonner, à crier, à faire des bruits de bouche pour obtenir ce fameux bruit qu'ils recherchent. Alors différentes pistes, hein, propositions à avoir en fonction de soit l'enfant est typo ou hypersensible au bruit. Par exemple, ça peut être pour la ESH de moduler l'intensité de sa voix, parler fort, doucement, euh, faire varier sa voix. Ça peut être aussi atténuer les bruits ambiants. On l'avait vu dans le cadre de la surdité, mettre des balles de tennis sur les pieds des chaises atténue le bruit euh, quand on manipule ses chaises. Donc ça peut être l'idée voilà, de créer une ambiance un petit peu plus apaisante sur le plan sonore. Pour certains élèves, si on n'arrive pas à faire diminuer suffisamment le volume sonore, on peut leur proposer l'utilisation d'un casque anti-bruit. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'élève va continuer d'écouter votre voix, mais par contre, tous les bruits parasites vont être fortement atténués. Euh, il faut s'assurer toutefois que l'élève est en capacité de supporter le casque. Certains élèves vont être gênés par le contact du casque qui peut être aussi un petit peu oppressant euh, sur la tête. Euh, pour certains élèves aussi, plutôt que d'un casque anti-bruit, on peut remplacer le bruit ambiant par un autre bruit. En leur proposant, par exemple, là aussi, par le biais d'un casque, d'écouter une musique beaucoup plus apaisante, hein, une musique d'ambiance, par exemple, qui pourrait euh, leur être agréable. On peut aussi, euh, de la même manière qu'on va moduler sa voix, on peut aussi leur proposer des enregistrements de bruit, des bruits du quotidien, hein, et puis jouer sur le volume sonore, l'entendre fort, faibles, des bruits aigus, des bruits graves, hein. on peut travailler ça aussi avec l'élève. De la même manière, l'AESH devrait être vigilant parce que, je le disais tout à l'heure, certains bruits, même minimes, peuvent vraiment gêner un élève. Par exemple, on pourrait imaginer que le bruit d'un néon, hein, d'une lumière un petit peu qui crépite, euh, sera peut-être peu audible par l'ensemble de la classe, mais cet élève va se focaliser sur cette information sonore qui peut pour lui être relativement insupportable. Euh, de la même manière, euh, si l'enseignant utilise un vidéoprojecteur, parfois la soufflerie du vidéoprojecteur peut aussi être pour lui une source sonore très gênante. Certains élèves vont être aussi sensibles à ce qu'on appelle des bruits blancs, qui vont être relativement apaisants. Alors C'est le cas par exemple de bruits euh, tels que... L'aspirateur, ça peut être le sèche-cheveux, ça peut être aussi le bruit des vagues. C'est une certaine sonorité qui fait que ça va avoir une valeur apaisante. On a tous connu cette expérience du tout petit qui s'endort à côté de l'aspirateur. Et bien justement c'est la fréquence ou le, la durée du, du son qui fait que ce bruit est un bruit apaisant pour certains parce que pour d'autres, euh, ça peut être au contraire euh, quelque chose de très angoissant. De la même manière, il faut être vigilant sur la question de la résonance de certains espaces. Euh, vous voyez là une photo euh, dans une école et il avait été fait le choix de mettre un petit coin pour que l'élève puisse s'apaiser euh, quand il était en difficulté dans la classe. Donc c'était un coin avec des coussins et des jeux qu'il appréciait. Or cet élève avait beaucoup de mal à s'installer et à s'apaiser dans ce lieu parce que finalement l'espace pour lui était source de résonance et du coup il se mettait à crier et le, le vide faisait que ça, ça faisait résonner sa voix et lui procurait encore plus de, de sensations sonores. Donc l'idée là par exemple ça aurait été de privilégier un coin peut-être derrière un paravent, un espace beaucoup plus... Euh, fermé pour éviter justement euh, cette euh, tendance à, à vouloir faire résonner les sons dans un espace vide. Autre particularité sensorielle, c'est ce qu'on appelle les particularités visuelles. Alors, si l'élève est plutôt sur le versant hypersensible, il va être très gêné sur les questions, par exemple, de lumière. Hein. Euh, il peut être très vite ébloui, gêné par une lumière. Ça peut être juste le reflet, parfois, euh, sur le, le tableau blanc ou sur même sa feuille de papier. Donc, il faudra être vigilant par rapport à ça. Mais ça peut être aussi, euh, quelqu'un qui serait hypersensible, une gêne et, et une difficulté de maintien du contact oculaire. On, on le sait que certaines personnes avec autisme vont avoir des difficultés à maintenir un contact oculaire avec la personne qui est en face d'eux. De la même manière, un enfant qui serait hyposensible va, va être attiré, lui, au contraire, par euh, ce qui va être visuel et, et notamment les objets brillants, par exemple. Hein. Euh, Peut-être qu'un enfant peut être attiré par la boucle d'oreille de son AESH et avoir toujours tendance à, à vouloir la toucher parce que pour lui, ça a forcément un attrait intéressant. Mais ça peut être aussi euh, un rayon de lumière sur son bureau où il regarde les particules euh, qui, qui volent et pour lui ça peut être quelque chose de relativement aussi fascinant. Euh, par rapport à ça, quelques, quelques pistes aussi. Euh, je dirais que déjà sur la question du contact oculaire, euh, c'est important quand même de travailler ça avec l'élève, parce que effectivement dans les codes sociaux, bah, quand on parle à quelqu'un, on va le regarder en face plutôt que d'avoir un regard périphérique ou de tourner la tête, par contre ça doit se faire toujours de manière relativement euh, ludique et dans une perspective de plaisir. Hein. Il ne s'agit pas d'obliger l'élève mais bien de l'inciter. Alors parfois on pourra peut-être euh, euh, lui tourner légèrement la tête mais de manière euh, effectivement bienveillante et sans aucune euh, intention d'obligation. De la même manière pour faciliter ça, pour que l'élève nous regarde quand il est en demande par exemple d'un objet, ça peut être intéressant que la ESH elle porte l'objet au niveau de son, ses yeux à elle pour inciter l'élève à la regarder à cette hauteur là. De la même manière, pour certains enfants, on va être très vigilant à limiter un maximum, justement, ces distractions visuelles. Hein. Je vous parlais tout à l'heure du rayon de soleil, et eh bien, peut-être qu'il vient se refléter sur le bureau, euh, qui va attirer l'élève parce qu'il y a plein de particules qui volent, et eh bien, peut-être qu'il faudra effectivement, cet élève, qu'on ne le mette pas à proximité de la fenêtre pour éviter ce type de distraction. Pour certains, du coup, on va aussi privilégier une sorte de, de paravent hein, qu'on peut fabriquer avec du, du carton euh, pour effectivement lui donner un espace euh, visuel réduit et éviter toute source de distraction possible. On sera vigilant, je parlais tout à l'heure du rayon de lumière, mais ça va être aussi une vigilance par rapport à l'éclairage hein, dans la classe, les, la question des reflets dont je, je parlais tout à l'heure. Hein. si l'élève a un reflet au niveau du tableau blanc au niveau de son bureau, il faudra peut-être s'assurer que son positionnement aussi là aussi dans la classe fasse en sorte que ça évite ces, ces sensations désagréables de, de reflets. Pour d'autres élèves, on va aussi euh, proposer à certains moments, justement, des stimulations visuelles qui vont être relativement apaisantes. Hein. Euh, il est tout à fait aussi possible à certains moments euh, de s'appuyer sur ces particularités pour procurer à l'élève euh, un, un moment agréable. Et notamment, un exemple, hein, il est assez facile de réaliser ce, ce genre d'objet, donc c'est des bouteilles sensorielles. Que, que l'on peut fabriquer à partir de perles en mettant euh, ou euh, notamment du, du liquide vaisselle transparent et puis des perles que l'on va regarder euh, tomber au fond de la bouteille. Donc, toutes ces bouteilles sensorielles, euh, il en existe tout un tas euh, de, de, de modèles que vous pouvez réaliser qui peuvent aussi être une stimulation visuelle pour l'élève. Alors, je fais une petite aparté sur la question de la perception visuelle parce que on dit que les personnes avec autisme sont très sensibles justement à tout ce qui est visuel. Hein. On, on l'avait vu précédemment que par rapport au langage oral, tout ce qui va être image euh, vaut bien mieux parfois que, que certains mots. Donc du coup, euh, c'est des personnes qui vont être, entre guillemets, des penseurs visuels, bien souvent. Mais surtout, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que leur pensée, elle est en détail. C'est-à-dire que si je vous propose cet exercice, qui est de retrouver le triangle que vous voyez, ce, ce triangle, je vous invite à, à le chercher sur l'image qui est à côté. Alors, même forme, même taille. Je vous laisse regarder deux secondes. Voilà, donc il se trouve ici. Eh bien, euh, une personne avec autisme euh, sera beaucoup plus performante qu'une personne neurotypique dans cette situation-là. Hein. Généralement, une personne neurotypique va voir prioritairement un lando, Et ensuite, elle va rechercher le triangle, Donc, ce qui va lui prendre beaucoup plus de temps. La personne avec autisme, elle, elle va bien voir le triangle et elle va chercher un triangle sans prendre en compte l'ensemble que constitue le lando. Donc finalement, les personnes neurotypiques vont avoir une pensée du global vers le détail, alors que les personnes avec autisme auront une pensée inverse qui sera du détail vers le global. Alors, pour cet exercice, je vous disais que les personnes avec autisme seraient beaucoup plus performantes. Mais vous voyez bien que si je reprends l'exemple de cette salle de classe, quand on a une pensée en détail, eh bien ça va prendre du temps d'aller voir chaque élément. C'est-à-dire qu'une personne neurotypique, elle voit d'emblée une image qui représente une salle de classe. Une personne avec autisme peut voir par exemple une chaise, un morceau du tapis, un morceau d'un dessin. Et il va falloir qu'elle additionne tous ces détails avant de, se, de réaliser qu'il s'agit d'une salle de classe. C'est la même chose pour les, les élèves quand ils, sont, quand ils travaillent sur leur manuel scolaire ou sur leur cahier, hein, quand on leur donne un exercice, c'est-à-dire qu'ils vont accumuler une série de détails pour en faire une globalité, alors qu'une personne neurotypique, un élève neurotypique, aura la démarche inverse. Alors, je vous le disais, il y a une pensée en détail. Alors, au-delà de ce qu'on a vu tout à l'heure, la question de la généralisation, de la catégorisation hein, et des concepts, on voit bien que, dans un exercice de mathématiques, par exemple, une personne avec autisme pourrait être en difficulté pour dire que trois pommes vertes égale trois pommes rouges. Mais de la même manière, elle sera en difficulté pour dire que trois pommes qui ont la feuille orientée vers la gauche sont égales à trois pommes qui ont la feuille orientée vers la droite. Donc vous voyez que parfois, dans un exercice de mathématiques, ce qui va mettre l'élève en difficulté, ce n'est pas l'exercice en lui-même, mais ça peut être le détail qui va venir perturber aussi son, son raisonnement. De la même manière, J'emprunte aussi cette, cette image à Miguel Martinez, éducateur au Centre Ressources Rhône-Alpes. L'idée, c'est que si on veut apprendre à un élève ce qu'est un, un chat, le concept de chat, et que la première fois, on lui montre un chat euh, tigré, un chat avec des rayures. Imaginons que cet élève, au lieu de voir la globalité, perçoive justement le détail rayure. Eh bien, les trois petits chatons que vous voyez, pour lui, il n'y a pas de rayure. Donc, ce ne sera peut-être pas des chats. Par contre, les deux images suivantes, de la, de la jeune femme et du zèbre, où il y a des rayures, feront que peut-être que pour lui, il va assimiler que c'est des chats. Ce qui veut dire que, euh, du coup, il faut être très vigilant quand on présente un support visuel, de vraiment épurer pour éviter que l'élève se focalise aussi sur un détail. C'est des élèves, par exemple, qui peuvent être très performant sur le fait que l'AESH a changé la couleur de ses lunettes, a changé de boucle d'oreilles, a changé de coiffure, alors que peut-être d'autres personnes ne s'en seraient pas rendues compte. Mais du coup, pour certains élèves, ça va juste être, être un constat, mais pour certains élèves avec autisme, le moindre changement, qu'on peut ne pas aussi reconnaître la personne. Ce n'est plus la même personne, je pense aux AESH qui ont des lunettes, certains élèves manifestent des comportements problèmes parce que à certains moments l'AESH met ses lunettes ou les enlève et pour l'élève ce n'est peut-être plus la même personne à ce moment là. Voilà un petit exercice pour vous montrer aussi la question de l'importance du contexte. Euh, ici nous sommes dans un salon, alors il faut faire un peu un retour en arrière parce que maintenant c'est plus vraiment euh, d'actualité le, le mobilier comme ça, mais vous voyez il y a une flèche rouge qui vous indique un objet euh, que, vous, que vous nommeriez certainement une télévision. Pourtant cet objet finalement est un micro-ondes et je remets. Euh, l'objet dans un autre contexte. Donc, on est sur le même objet et pourtant, euh, en fonction du contexte, il n'a plus du tout la même fonction. Tout ça pour dire que la, la prise en compte du contexte, peut aussi faire que chez certaines personnes neurotypiques, eh bien, ce soit source de confusion, puisqu'effectivement, ils vont déduire à partir du contexte que peut être cet objet. Alors que la personne avec autisme, elle va réellement voir l'objet sans prendre en compte le contexte, et on parle souvent d'ailleurs de cécité contextuelle. Une autre particularité sensorielle, et là vous pouvez faire le lien avec le module sur la surdité, c'est ce qu'on appelle les particularités vestibulaires. Donc c'est l'idée qu'un élève qui serait hypersensible au niveau vestibulaire, par exemple, serait gêné dans certaines positions, tête en bas, euh, les pieds qui ne toucheraient pas le sol, hein, euh, ça pourrait le mettre en grande difficulté. A l'inverse, un élève qui serait hyposensible sur le plan vestibulaire, c'est un élève qui va rechercher beaucoup de sensations physiques, il va aimer tourner, sauter, se balancer hein, pour rechercher justement ces sensations vestibulaires. Alors là aussi, quelques, quelques pistes, quelques propositions. Euh, bien évidemment, euh, si l'élève recherche ces situations, eh bien on va lui en proposer euh, à certains moments, hein, on va lui proposer des, des situations physiques qui vont lui permettre de sauter, de rebondir, hein, euh, je pense notamment certaines écoles peuvent bénéficier de trampolines, euh, ça peut être aussi dans la cour de récréation, hein, tourner, se balancer en fonction euh, du matériel disponible dans l'école. On va aussi euh, accepter, vous vous souvenez dans la surdité, euh, certains élèves qui peuvent avoir une démarche un petit peu bancale euh, du fait de leur recherche d'équilibre et, et parfois on a l'impression que ces élèves ne marchent pas mais, mais courent finalement et donc là euh, c'est important effectivement d'accepter cette démarche hein. l'idée c'est pas de les sanctionner en leur disant de ne pas courir puisque c'est des élèves qui vont effectivement euh, rechercher leur équilibre de cette manière là. Par ailleurs pour certains, on va aussi leur proposer une, une assise qu'on va qualifier d'active. Euh, vous voyez là le, le ballon de, de gymnastique, certaines classes maintenant commencent à être équipées de ce type de matériel, ça permet effectivement de pouvoir bouger euh, tout en étant euh, en capacité de, de suivre en classe. Alors on, on en reparlera, hein, mais notamment les élèves avec un TDAH, c'est aussi ce genre de, de matériel qu'on peut leur proposer. Alors, vous allez me dire, un ballon c'est relativement volumineux, euh, il existe maintenant des coussins qui vont être remplis d'air, euh, un petit peu de la même manière que, que le ballon, et qui permettent du coup, euh, notamment quand on se déplace, de pouvoir euh, avoir toujours cette assise qui est relativement active. Et ça évite notamment de se balancer sur la chaise, euh, ce qui pourrait être totalement dangereux. Pour d'autres élèves, l'AESH sera vigilant à ce que les pieds soient bien en contact avec le sol pour justement euh, garantir une bonne posture, une bonne assise. Pour certains élèves, ça va donc aussi nécessiter de proposer un repose-pied pour que l'élève puisse être installé confortablement. Euh, de la même manière, hein, comme dans le cas de la surdité, certains élèves peuvent bénéficier de, de mobiliers adaptés et euh, notamment je pense à la question des accoudoirs qui va permettre à l'élève de garder une certaine stabilité de la même manière qu'on va être tolérant sur les élèves qui vont avoir une posture avec les coudes sur le bureau et la tête sur les mains parce que là aussi ça leur garantit une certaine stabilité. Une autre particularité sensorielle c'est la particularité olfactive. Alors un élève hypersensible va être très gêné par certaines odeurs qui, que, que peut-être que nous ne percevrons pas forcément du coup euh, ça peut le mettre effectivement mal à l'aise je pense à certains parfums euh, certaines odeurs corporelles aussi, hein. et euh, c'est vrai que les situations de classe sont souvent euh, source de proximité, et je pense notamment euh, avec le fait que l'AESH soit assise à côté de l'élève, on peut avoir certains élèves qui peuvent être gênés par euh, certaines odeurs, et notamment certains parfums. A l'inverse, un élève hyposensible va rechercher des odeurs euh, très fortes, euh, et parfois même va avoir tendance à, à, à venir s'approcher des personnes pour les, pour les sentir, pour renifler, hein. vont être très sensibles à, à des odeurs qui peuvent être pour nous très, très incommodantes aussi. Comme proposition de piste de travail, il peut être possible de proposer des activités ludiques autour des odeurs, hein. fabriquer des lotos, faire des appariments. Euh, là vous voyez, hein, on a fabriqué euh, lauto sensoriel avec un, un gobelet renversé, un gobelet troué renversé sur un récipient dans lequel on met du coton parfumé ou euh, des, des objets odorants hein, et l'élève doit deviner ce que c'est ou alors on peut faire associer l'image, le nom avec l'odeur. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer que les particularités sensorielles peuvent bien être source de comportements problèmes. Un élève avait l'habitude chaque matin euh, de sentir euh, l'AVS qui l'accompagnait, hein. alors certainement parce qu'il appréciait aussi beaucoup son parfum, puis c'était une façon pour lui aussi d'associer l'odeur à, à la personne. Et à un moment donné, euh, cet élève s'est mis à développer des comportements inadaptés, des, des cris, des pleurs euh, réguliers. Et au final, après euh, un certain temps de réflexion, euh, l'AESH s'est rendu compte qu'elle euh, avait changé de marque de shampoing. Et au final, du coup, le matin, eh l'élève n'avait plus la même odeur à associer à l'AESH. Donc l'idée, c'est éviter avec certains élèves aussi un maximum euh, de changements très significatifs. Alors, en clair, quand on accompagne un élève qui a ce type de particularité, eh bien, on essaye de garder un parfum identique sur la durée de l'accompagnement ou alors on travaille ce changement en anticipation. Une autre particularité sensorielle, c'est les particularités gustatives. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'AESH, il est possible d'accompagner un élève sur le temps de la prise du repas. Un élève hypersensible sur le plan alimentaire va manifester souvent une alimentation très sélective. Alors, euh, certains élèves vont manger très peu, puis certains élèves vont surtout ne pas accepter la nouveauté et, et développer des, des, parfois des, des particularités au niveau de leur alimentation. Hein, on le sait que certains élèves avec TSA, par exemple, ne vont, faire, ne vont manger que des aliments blancs, du riz, des pâtes, euh, des yaourts, euh, du pain. Euh, mais ils refuseront toute autre, texte, toute autre couleur. On sait aussi qu'il y a des enfants qui vont manger uniquement mixé par exemple, et refuser une texture avec des morceaux. L'apparition de toute nouvelle texture ou tout nouveau goût va, va provoquer chez eux un dégoût. Hein. On va dire que c'est des enfants qui mangent sur le bout de la langue. Euh, et à l'inverse, vous aurez des enfants qui vont être hyposensibles et, et eux qui vont euh, ingurgiter les aliments en mangeant par grosses bouchées, voire se remplir la, la bouche et parfois même aussi mettre à la bouche, porter à la bouche des aliments qui vont être, enfin des éléments pardon qui vont être non comestibles. Donc, donc là aussi une vigilance à apporter. Alors juste deux, deux, petits, deux petits conseils. Euh, souvent, euh, en tout cas, il faudra être vigilant de ne pas forcer l'élève lèvres. À, à, à vouloir manger à tout prix, par contre l'idée c'est de le motiver, de l'inciter. Donc on va lui proposer de goûter, parfois même pour certains euh, ce sera simplement de poser sur le coin de la bouche l'aliment et ensuite de le reposer. Alors du coup euh, généralement l'élève si on lui met un aliment qu'il veut pas avaler, il va avoir tendance à cracher, donc peut-être qu'il peut être intéressant de lui apprendre en mettant une poubelle de table qu'on ne recrache pas dans son assiette, mais si on n'aime pas, voilà, on porte à la bouche et on met dans la poubelle de, de table. Le fait que les aliments se touchent peut gêner certains d'entre eux pour, pour manger, donc il faudra peut-être disposer aussi d'une certaine manière euh, les aliments. Je pense que ce qui va être vraiment important, c'est d'observer l'élève et puis surtout de prendre appui sur la, la famille, sur les parents, pour voir comment effectivement faciliter ce moment de la prise des repas qui peut se révéler relativement complexe pour certains élèves. La dernière particularité sensorielle, c'est ce qu'on appelle la particularité tactile. Alors très souvent, on a l'image des personnes avec autisme qui refusent le contact physique, ça, ça va correspondre aux enfants qui sont hypersensibles. Hein. Un contact, pour eux, peut être effectivement euh, très, très gênant, très désagréable même. Hein. Euh, certains adultes avec autisme vous diront qu'ils sont, euh, par exemple, un effleurement, pour eux, est insupportable. Hein. Euh, et on verra que certains préfèrent parfois euh, un appui un petit peu plus, plus ferme par ailleurs. A l'inverse, on peut voir aussi que certains élèves avec des troubles du spectre de l'autisme vont être au contraire dans une recherche permanente de contact physique. Ils vont prendre vos bras, ils vont se blottir contre vous, ils vont même avoir des postures inadaptées vis-à-vis -vis de vous hein, pour une recherche de contact physique. Donc là, on est plutôt sur des enfants hyposensibles hein, qui recherchent ce, ce contact physique. Alors, ils peuvent le chercher vis-à-vis -vis de vous, mais ils peuvent aussi euh, le chercher eux-mêmes. Et c'est là où on verra que certains enfants, hein, pour avoir cette sensation euh, euh, tactile, en arrivent à, à parfois à se blesser parce qu'ils vont se mordre par exemple, ou se, se griffer euh, pour avoir cette recherche de sensation tactile. Alors, du coup, des, des pistes aussi, des conseils, euh, l'idée c'est de proposer souvent à ces élèves des explorations tactiles motivantes. Alors, quand je dis motivant, c'est l'idée qu'il va falloir souvent y aller progressivement. À l'école maternelle, par exemple, quand on va proposer à certains élèves avec autisme euh, de peindre avec les mains, donc de tremper les mains dans la peinture, ça va provoquer chez eux une sensation très désagréable qui peut être à l'origine d'un comportement problème euh, important. Donc du coup, l'idée, ça ne va pas être d'obliger l'enfant à le faire, bien évidemment, mais de le faire relativement progressivement et sans contrainte. Hein. Donc on va essayer de développer à partir de beaucoup de jeux sensoriels. On va donc être bienveillant en gardant une exigence, mais de manière très progressive. Euh, certains élèves, je vous disais, vont aussi préférer ce qu'on appelle les pressions profondes. Alors attention, avec ce terme de pression profonde, euh, l'idée c'est pas d'appuyer fortement pour faire mal à l'élève, mais c'est davantage l'idée d'avoir euh, un appui ferme. Alors je pense par exemple, euh, il arrive que quand on se fait mal, une sensation de douleur, on va avoir tendance spontanément à appuyer, pour justement euh, calmer cette douleur. Imaginons, je ne sais pas, par exemple, vous avez un pansement, vous retirez ce pansement, c'est douloureux, on pose sa main, on fait une pression et ça apaise. Donc c'est complètement physiologique, hein, ça va permettre de nous apaiser. Eh bien, certains élèves vont avoir besoin de ces pressions profondes pour s'apaiser. Alors là, je m'appuie sur... Euh, Temple Grandine, je vous en ai parlé dans l'introduction, euh, elle avait elle-même inventé une machine, en, en s'inspirant justement de l'élevage des bovins, une machine qui la serrait, et quand elle était en difficulté, euh, quand elle avait du mal à gérer, hein, on parle souvent de crise, quand elle était en crise, eh bien, elle se mettait dans cette machine qui lui procurait ces fameuses pressions profondes. Alors. De nombreux outils maintenant existent concernant ces pressions profondes et par exemple, on a des outils lestés. Donc ça peut être une couverture lestée, ça peut être un objet qu'on met autour du cou qui est lesté, ça peut être quelque chose qu'on pose sur les genoux. Attention toutefois, manipuler ça avec beaucoup de précaution hein, parce que ça reste quand même des, des objets euh, avec les petits qui pourraient se révéler euh, dangereux. On a aussi des, chez les plus grands, et je pense notamment aux adolescents, euh, des vêtements qui sont un petit peu compressifs, qui vont être du coup agréables pour l'élève. Euh, donc ça va être des gilets un petit peu compressifs. On voit aussi maintenant euh, beaucoup de personnes avec autisme qui portent des vêtements de sport parce que ça a justement cette tendance un petit peu compressif. Pour les adolescents, il existe même des casquettes qui vont avoir cet effet de pression profonde justement sur la tête. Donc, l'idée c'est que, effectivement, pour apaiser certains enfants, on va pouvoir faire ça. Mais je le redis bien, hein, il ne s'agit pas d'appuyer pour faire mal il s'agit de faire voilà, un appui suffisamment ferme qui peut être apaisant. Donc, là aussi, ça va être à tester hein, en, euh, si l'élève a besoin ou pas euh, de ce genre de, de contact. Euh, de la même manière aussi, il faudra se dire qu'on va accepter avec ses élèves, parfois, des choses qui ne sont pas en lien avec les règles de vie de la classe. Et je pense notamment à certains élèves pour qui le tactile va être très important à tout niveau, c'est-à-dire certains élèves, par exemple, vont beaucoup se déchausser parce que ils auront cette sensation tactile euh, au niveau des, des pieds qui va pour eux être euh, relativement apaisante. Alors, bien évidemment, là aussi on va le travailler avec l'élève parce que socialement c'est pas acceptable de se déchausser euh, par exemple quand on est au collège. En tout cas, il faudra euh, avoir une certaine euh, souplesse par rapport à ça pour progressivement amener l'élève à d'autres euh, sensations. Mais du coup, quand une sensation n'est pas euh, socialement acceptable, euh, il va falloir lui procurer une sensation, j'allais dire presque identique, qui sera socialement acceptable. On, on le verra aussi avec le, le TDAH, hein, mais souvent des, des objets qu'on va donner justement à malaxer, à toucher, hein, les balles, euh, peuvent être justement un outil sensoriel qui permet de déplacer euh, une... Un, enfin, une recherche sensorielle qui serait inadaptée à la base.